Euh, Qu'est-ce qu'on adopte Ah ben on va faire un point à route à Nidalgo, euh, enfin plutôt un point des routes. <rire> je suis très inquiet là, euh, elle est en train de nous <rire> faire Anne une, une <rire> Benoît Hamon, hein, quand ça veut pas ça veut pas, on dirait un avion à Kaboul, <rire> elle décolle pas, <rire> <rire> elle nous fait une Alec Baldwin, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle dégaine une mesure, elle flingue un électeur, <rire> <rire> elle est géniale. Elle a pris 15 porte paroles Anne Hidalgo, 15 porte paroles On est dans la sobriété. Alors, <rire> deux possibilités, soit il y a beaucoup à dire, soit il n'y a vraiment plus personne pour l'écouter. <rire> Alors, je suis très inquiet. 15, ah, 15, ouais, 15 c'est énorme. Mais, euh, euh, <rire> moi, je, je, je l'ai reçu à la radio ah, il n'y a pas longtemps. Hein. Je lui ai conseillé d'arrêter les vidéos. Ouais, parce ouais. Elle fait plein de petites vidéos, Anne Hidalgo. Euh, la dernière en date, elle vaut son pesant de quinoa. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, j'ai cru que c'était un sketch de Florence Foresti. Alors, ouais. pour euh, nos téléspectateurs qui n'ont pas eu cette chance, on voit Anne vrai. Hidalgo. Je vous jure que c'est vrai. C'est euh, filmé par euh, quelqu'un de sa campagne dans une petite gare TER. Elle oh. est très en colère. Très en colère contre un distributeur automatique oh. de tickets. <rire> j'ai vu ça. Ouais. Et est elle génial. est là. Non, non, non. Non, non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça, on ne veut pas. Non, non, non, les machines ne doivent pas remplacer les humains. Non, non, non, moi, présidente, terminez les automates. Je veux dire, Anne, Anne, tu as pas supprimé le seul truc qui fonctionne à la SNC Arrêtez. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Allez, on conclut avec euh, la zémorade de la semaine. Ah. Euh, on la doit à Sandrine Rousseau. Oui. Ah, je l'adore, Sandrine Rousseau. <rire> Alors, pour copine, ceux qui connaissent euh, euh, Sandrine non, Rousseau, mais... c'est l'ave Krishna de l'écoféminisme. Elle déteste tellement les hommes que quand elle se promène dans un port de pêche, elle déboulonne les bits d'amarrage... <rire> ...qui constitue un ignoble témoignage du patriarcat, quoi. <rire> Tu bien. <rire> Alors Sandrine Rousseau elle nous a bien ragelé, elle est invitée dans une émission de débat sur Twitch. Alors, Twitch, c'est une télé qui n'a pas été encore achetée par Bolloré. Alors, c'est déjà le titre, ça s'appelait Apérocratie. On est entre les recettes pompettes et le bar PMU. Alors, t'as beau être écolo, là tu te dis un verre ça va, mais trois verres, bonjour les dégâts. Alors, elle était un peu pompette, la Sandrine. Alors, pour justifier son choix de l'éolien sur le nucléaire, elle s'est enflammée, elle a dit Qu'est-ce que tu leur laisses aux générations futures Des moulins à vent qui sont des éoliennes Au pire, on s'en fout, ça tombe sur un mouton, on n'en a rien à faire. On vient de recevoir un message du mouton. Il n'est pas hyper d'accord. Hein. Ce n'est pas L214, hein. je vais dire, on ne déconstruit pas un mouton. Hein. Même si c'est un mouton racisé. <coughs> Ou alors, pardon, c'était un nouvel appel déguisé à l'électorat musulman, une sorte de promotion de laïd en plein air. J'arrête, ça. Que <coughs> À mon avis, c'est Sandrine Rousseau ouais, euh, qui, la sorcière, qui, la sorcière. qui est en train de regarder la télé. Elle a une poupée à l'effigie de Régis Maillot. Elle est en train de lui planter <rire> des trucs dans la gomme. Voilà. Bah, c'est bien gros, fait. Bien fait. Euh, alors, euh, Régis Maillot, euh, son spectacle qui reprend, bien sûr, en tournée dans toute la France, le 18 novembre à Caen, le 19 et 20 novembre à Rouen, à Saint-Riquier le 12 ouais. décembre et oh. à Moret-sur-Loin le 16 décembre. Ah,